Et tout le monde les gars, c'est une petite aujourd'hui on, le... on, euh, on... Aujourd on va faire une vidéo sur GTA multiplayer. multiplayer. Mais aujourd'hui on va tuer du monde quoi. Allez, sur le... ah, Ça vous amuse Moi non. Ah, yeah. yeah. yeah. oh, je mort. Trop bien, <rire> est bien voilà. ouais. Ouais. Tout le monde est coupé. Allez <rire> Donne ta voiture. Ah, il a la tête. Oh, c'est a il est mort. Oh, bonjour, moi qui va pas rentrer. Dis-moi qui va pas rentrer. Il mort. Mort. Voilà. Maintenant. Ah non. Est-ce y a pas de une... nouveau parce que celle là. Il n'y en a pas d'autres. Alors on va aller. Ah. Je explore. Voilà. Ah. Oh la voiture là-bas, elle stylé, stylé, stylé. est stylée, elle est stylée, elle est stylée, mais c'est pas tout à fait à mon goût. Mais je vais quand même la prendre. Ok, allez. Hop. Ouah C'est trop bien Ouah On m'a connu partout Oh, Laisse-moi avancer La voiture m'énerve Bon les gars, je vais vous laisser avec une petite musique.